Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, parler me semble ridicule. Nous étions allés à Vannes en Bretagne pour le congrès de l'association Nous Aussi, qui se tiennent tous les deux ans. J'étais comme personne de soutien et il y avait six personnes en situation de, de handicap. Euh, nous sommes allés visiter la cathédrale de, de Vannes et l'une des personnes a dit oh, « moi je ne rentre pas parce que euh, je suis protestant et je préfère la simplicité. » Alors, même si euh, la cathédrale de Vannes a été construite avant la création du protestantisme, j'y pense maintenant. Et j'aurais pu lui dire « Mais tu pourrais venir, euh, ne serait-ce que pour l'aspect euh, culturel. Euh, » voilà. Et deux autres personnes ont dit, l'une, euh, voilà, moi j'ai euh, fait brûler un cierge pour mon papa. Et puis l'autre euh, jeune personne a dit, euh, j'ai dit une prière pour euh, ma... Alors je n'ai pas posé de questions, euh, euh, mais j'ai constaté euh, qu'il euh, y avait là des, des expressions propres à, à, la, à la spiritualité. Et lorsque, en commission euh, TDI, nous avons réfléchi à la constitution de la journée, au sujet de la vie privée, j'ai à la fois pensé à cette anecdote, un flash là m'est venu immédiatement, mais ce qui m'est venu à l'esprit aussi, c'est... Dans le contexte français de la laïcité, avec avantages et inconvénients, là, la difficulté euh, qu'il y a souvent à, à aborder ce sujet de, de la spiritualité, qui à mon sens est un sujet euh, un peu tabou, qu'on qu a, qu a un peu de mal à, à aborder. Mais euh, là, les personnes l'ont abordé très simplement. En tout cas, euh, ce, cet aspect-là de la vie était présent mais sous-jacent dans l'intervention du matin du, du médecin Gérard Rib, qui a dit à plusieurs reprises nous sommes corps et esprit alors il a parlé du corps ce qui est normal pour un, pour un médecin mais il citait aussi le philosophe Eric Fiat qui est un, un contemporain qui intervient dans les congrès ici ou là et euh, il disait je crois ben, on est à la fois corps et esprit donc quand on accompagne quelqu'un, une personne protégée il faut se soucier de, cette, de sa dimension, il faut être très à l'écoute à ce moment-là. Je crois. Alors, euh, la, la charte des droits et libertés de la personne accueillie, dans, qui est issue de la loi du 2 janvier 2002 sur les institutions sociales et, et, et médico-sociales, euh, dans son article 12 ou 13, hein, euh, recommande aux demande même hein, aux dirigeants, à la gouvernance des, des associations, de, de se préoccuper de cette question-là, en tout cas, d'être en, de répondre et, et de faciliter l'accès la, à la spiritualité euh, si les personnes en font la demande, euh, bien sûr. Il Ce que l'on appelle des directives anticipées. Comment on peut entendre cette parole euh par rapport à des personnes qui sont donc en situation de protection et à qui on doit accorder cette liberté de penser aussi et de choisir. Comment ça se passe Alors ces directives anticipées, elles existent, elles, elles sont posées dans les EHPAD. J'en ai eu l'expérience pour ma belle-mère, lorsqu'elle est entrée dans cette structure, et bien, la question lui a été posée de ce qu'elle souhaitait. Alors, c'est quelque chose qui peut-être vient plus naturellement lorsque l'on aborde euh, les saisons de la vie, euh, les saisons avancées, hein, l'automne, l'hiver, voilà. Mais euh, c'est ben peut-être, finalement je retombe sur ce mot tabou, un sujet euh, qui n'est pas toujours facile et parfois je constate que Certaines familles sont totalement ignorantes sur euh, les croyances ou les non-croyances, sur euh, ce qu'aurait souhaité la personne, sur une musique ou un texte ou un poème qu'elle aurait aimé. Et, et là, euh, eh c'est une forme de, de dénuement dans lequel on se trouve euh, et qui est euh, un, un, peu, un peu complexe, parfois. Vous parlez justement des familles. Euh, comment elles peuvent entendre la parole euh, d'un proche qui est, euh, qui est euh, sous tutelle ou sous curatelle, qui exprime peut-être quelque chose qui va à l'encontre de, euh, de leur pensée à elle, qui peut les choquer. Ça peut être euh, l'incinération par exemple, ça peut être. Euh, comment, on peut, comment on peut arriver à, à apaiser justement les familles par rapport à un choix qu'elles peuvent peut-être ne pas être euh, tentées de vouloir respecter à tout prix ou leur dénier le, la, la liberté de ce choix-là Ça arrive Oui, alors là j'ai une réponse peut-être facile, mais les travailleurs sociaux hein, qui interviennent dans euh, les associations qui gèrent ces situations de protection peuvent servir de tiers. Euh, pour autant, quand même, soient à l'aise avec ces questions-là, mais euh, j'ignore si cela fait, fait partie de leur formation, si c'est abordé. Euh, mais euh, en tout cas, j'imagine que de par leur expérience, ils peuvent progressivement euh, euh, entrer s'approprier la question. Et, et que peut-être, euh, à partir d'une expérience vécue en synthèse ou en analyse des pratiques, euh, cela peut aider les collègues euh, à être plus à l'aise pour ensuite euh, approfondir ce sujet. C'est encore un chemin de réflexion, de, de travail et de formation. Oui, je crois. Mmh. On accueille facilement toutes les religions euh, dans les structures, dans les, euh, dans les accompagnements. C'est facile aujourd'hui Alors, en 1905, il y avait deux grandes tendances. Euh, euh, la tendance Combe qui était le du conseil et la tendance brillante. Aristide Briand et c'est cette tendance là qui l'a emporté, c'était une tendance ouverte qui était en effet le fait que euh, les croyances ou non-croyances puissent être, euh, puissent cohabiter et puissent euh, s'exprimer. À l'heure actuelle il y a toujours euh, les, les deux tendances, les, les tenants d'une laïcité ouverte et euh, Monsieur Bianco qui est le président de euh, l'Observatoire sur la laïcité euh, est à mon sens quelqu'un qui est dans cette euh, mouvance euh, ouverte hein, euh, et qui doit permettre que les choses s'expriment euh, de façon euh, totalement euh, apaisée. Pour conclure, si on revient dans le monde du handicap, oui. euh, la spiritualité il y a toute sa place. Je crois, je crois qu'elle y a euh, toute sa place. Euh, alors, je, je ne suis plus travailleur social, hein, je, je l'ai été, je, je suis retraité. Euh, je personne de soutien, je ne suis plus non plus. Bon, je suis là simplement administrateur, donc un, un peu distancié. Mais, euh, euh, eh bien, lors de l'ébauche de préparation de cette journée, j'ai fait à télé de 2018. Euh, voilà, j'ai fait partie de ceux qui euh, ont considéré qu'il qu fallait aborder ce point et ça a d'ailleurs été retenu dans, dans l'exposé de la problématique hein, dont je parlais tout à l'heure, en début de notre entretien. Je lui dirai des mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers.